Le vélo étant une passion chez euh, SAS, entre autres pour le Bureau de Montréal, les équipes féminines, c'est un petit peu plus difficile parce qu'elles sont moins euh, visibles. Et pour SAS, il y a un, un investissement financier parce que les équipes ont besoin du matériel mais aussi des dollars pour pouvoir s'inscrire euh, dans les... Et les frais de transport euh, d'hôtel et tout ça. La compagnie SAS, qui est notre propriétaire principal, euh, qui nous supporte depuis deux ans, mais qui ont fait vraiment le grand saut pour, euh, pour nous aider à, à développer encore de plus en plus nos athlètes. Donc, ce qu'on essaie de faire avec l'équipe, premièrement, c'est d'aller collecter des données et de dire ok, peut-être qu'on peut aller jusqu'à optimiser la performance des athlètes. On se doit d'être impliqué dans la société. Euh, entre autres avec des sportifs qui, eux, leur rêve, c'est d'atteindre un niveau olympique.